Évidemment, il y en a qui veulent être sur, euh, sur la place où il y a le terrain de foot et tout ça, mais ça, il faut un peu voir la place qui est possible euh, et négocier ça ici. Quoi. Donc ceux qui veulent être dans le parc, n'hésitez pas à venir ici. Il était une fois, dans le quartier de la Rosée Lemens, une fête qui se préparait avec quelques associations, des habitants et qui petit à petit, au fur et à mesure des années, après dix ans, est devenue une fête annuelle de, de grande ampleur. Cette fête, bon, bah, ça sert à quoi bah, C'est de faire rencontrer les gens, qu'on puisse sortir, qu'on puisse manger ensemble et montrer aussi ce qui se passe dans le quartier. Des jeunes, filles, l'année passée, ont chanté, il y a eu euh, des enfants qui ont fait l'affiche, il y a eu plein de choses. Cette année, évidemment, cette fête a encore pris plus d'ampleur et savez-vous quel est le thème de la fête Les mènes sans frontières. Vous laissez peut-être de la place euh, tout en, en, en sachant qu'il y a déjà plein d'activités et que ce serait dommage de, de refaire une activité qui existe déjà. Donc ça c'est important de prendre en compte aussi. Une fête, bien évidemment, ça se prépare. Et donc il y a eu des ateliers assez créatifs, assez originels de recyclage de bouteilles en plastique qui vont devenir des plantes, des insectes et qui seront un peu euh, répartis partout pendant la fête. Bon, ça c'est juste des petits exemples mais il y a encore d'autres exemples que je pourrais développer mais je vous propose de regarder quelques images et histoire de vous donner euh, l'eau à la bouche pour venir le 30 avril, de 13 à 17h, sur le pla la place Flemens et dans le parc de La Rosée. Oh. Ouais, on, peut... On, peut, on peut applaudir quand même euh, la créativité, s'il vous plaît. Hein oh. Pff. Pff.